this flawed reality. Et bonjour bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui pour euh, les deux cinématiques puisqu'il y a la cinématique de fin de Shadowlands qu'on va voir juste après. Mais on va commencer par l'introduction de euh, du sépulcre justement avec euh, bah, la présentation en gros du combat contre euh, le geôlier puisque c'est énormément de contexte, énormément de choses très importantes. Donc euh, il fallait revenir dessus, je vais traduire vite fait parce que euh, bah, c'est en anglais donc... On n'a pas la version française pour le moment donc euh, je, vais, je vais la traduire euh, dans, dans, dans l'idée. Donc c'est une cinématique in-game euh, qui euh, se passe donc à Zeret Mortis. On a fait une vidéo sur Zeret Mortis. Hein, donc euh, en gros euh, le geôlier euh, est dans cet endroit créé par les fondateurs, hein, ces espèces de supratitans 2.0 qui ont créé toutes les forces cosmiques de la vie, enfin euh, toutes les forces cosmiques de la réalité de notre réalité plutôt, et au final, et eh bien, euh, ce qu'il fait, donc c'est pour ça qu'on voit un cadre qui fait très euh, Titan, encore une fois d'ailleurs, hein, on dirait vraiment Ulduar, avec, euh, avec, euh, avec justement la vision sur Northrend, hein, sur le, le continent de, du Northrend, parce que bah, c'est pas pour rien, hein, évidemment, euh, en tant qu'entité de la mort, en tant qu'éternel qu en tant qu'entité suprême de la mort, et eh bien, il a... Euh, il avait justement son, sa main mise sur le roi Lich et le Northrend. Donc forcément, c'est directement là-bas. Et on va, on va y revenir, puisque justement, euh, derrière il dit, voilà, euh, est-ce que vous, simple esprit mortel, pouvez euh, imaginer euh, combien de, depuis combien de temps j'attends, depuis euh, tous, les tous les événements qui sont. Euh, qui qui, en gros, sont liés euh, les uns aux autres et qui maintenant chaque euh, chaque every pawn euh, put into play en gros, chaque euh, chaque fibre, chaque moment, chaque euh, chaque euh, sbire en gros euh, qui euh, que j'ai dû déplacer pour pouvoir euh, rentrer en action. Et donc là, on a tout simplement la vision euh, d'Azeroth avec euh, donc la citadelle de la couronne de glace, un hein, ICC Icecrown qui, euh, se... sachant qu'on va en dessous, sachant qu'on voit aussi, bien sûr, l'enjeu de l'extension, c'est-à-dire le ciel complètement fissuré, et on va en dessous, dans les, euh, dans les, euh, dans les profondeurs de la forteresse d'Icecrown avec quelque chose, et ça c'est assez important, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on voit ici C'est tout simplement la Forge des Âmes, la Forge des Âmes qui était un donjon de Wrath of the King, et dans la description de la Forge des Âmes, eh bien c'est quelque chose qui a été, c'est l'un des, ré... des récents ajouts, de euh, d'Arthas en tant que roi liche et ça on va y en venir après parce que c'est assez important la forge des âmes hein, qui euh, est utilisée normalement pour, euh, pour récupérer plein d'âmes euh, autres que le fléau a collecté ici euh, comme elle est creusée en profondeur et eh bien finalement il rajoute ça parce que c'était pas du tout prévu à tel cas mais c'est plutôt pas bête afin de lier ça avec le geôlier en mode euh, bah, en fait euh, euh, en même temps encore une fois le principe des titans ça, tout ça du coup il euh, y avait une forge dans Icecrown et eh bien ça sert comme les titans, souvent, ils ont des forges en profondeur pour être connectés avec l'esprit du titan, et eh bien, on lit ça, justement, les forges des... la forge des âmes. Et donc, connecté avec les titans, c'est pas bête. Honnêtement, c'est pas bête du tout d'avoir euh, réutilisé ce truc-là, qui était un peu nul à chier, on va pas se mentir, c'est <rire> le cas, pour, euh, pour pouvoir justement l'ajouter. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que euh, c'est quelque chose qui a été créé par Arthas en tant que roi Lich. Et du coup, ça sous-entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On y reviendra juste après. Euh... Donc pour la traduction, pour la traduction, globalement donc il dit ah, parce que cela c'est vrai que c'est plus sous-titré. Alors attendez parce que donc voilà donc il dit que voilà on va récupérer l'âme, l'âme d'Azeroth justement est blessée euh, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a aussi la réponse à BFA en gros avec cette cinématique, puisque en gros il fallait affaiblir le Titan donc BFA avec l'épée tout ça tout ça pour qu'il puisse l'aspirer la, plus facilement. Il doit y avoir j'imagine des barrières un peu plus. Euh, enfin ça c'est de la supposition mais ça doit si elle est euh, tranquille en train de dormir ça suffit pas. Euh, Peut-être qu'il y a trop de barrières. Alors que là justement comme elle est blessée et eh bien elle est plus vulnérable à une attaque extérieure. Et du coup le geôlier en profite avec voilà bon là, le potentiel de euh, le potentiel d'Azeroth. Voilà donc, vulnérable mais pourtant avec tant de potentiel. Un potentiel que je vais utiliser. pour euh, Que je vais utiliser pour, euh, pour réécrire la réalité tout simplement. Ce qu'il a toujours dit. La mort... Euh, Donc la mort euh, la mort réclame l'âme de votre monde euh, maintenant soyez témoins et ça c'est le nom du patch, donc euh, soyez témoins de la fin euh, de, de l'éternité hein, tout simplement. Euh, donc voilà pour ce qui est de cette euh, introduction qui est quand même un contexte assez important. Et petit point du coup, ce qui est intéressant avec cette cinématique, c'est que ça sous-entend donc que Battle for Azeroth faisait... On a toujours dit que ça faisait partie du plan du geôlier, c'était prévu avec BFA, tout ça, tout ça. C'est cette cinématique qui nous sous-entend pourquoi, parce que bah, justement, comme, et, comme euh, Azeroth et blessé, et eh bien on va pouvoir en profiter pour aspirer son potentiel et son âme, de l'autre côté on a également donc Azeroth qui est toujours euh, ce titan en gestation dans le monde d'Azeroth, donc enfin un être extrêmement puissant et du coup tout le monde veut un peu s'accaparer de sa puissance, les dieux très anciens, euh, alors soit s'accaparer, soit la détruire, hein. pour le coup ça c'était par exemple, euh, c'était le coup de Sargaras, après Sargaras aurait potentiellement récupéré aussi l'âme, mais euh, du coup, on a tout simplement cette, euh, cette volonté de récupérer euh, l'âme d'Azeroth, ici, et derrière, ce qui est très intéressant par contre, c'est que, justement je vous ai dit, attention, c'est un détail, on va revenir dessus, c'est la forge des âmes, qui a été créée par Arthas, et ça sous-entend quoi Parce que Nerzul, lui, il n'a pas créé la forge des âmes, et on sait que les trois rois liches ont résisté au geôlier. La différence c'est qu'on a que le traitement de Bolvar, où on sait que Bolvar, il bah, y a des moments où il fait des trucs, notamment à Légion, où c'est pas forcément lui qui est derrière. La nouvelle justement que j'avais décryptée sur les décarts rappelle qu'il y a quelque chose qui est derrière et qui... Euh euh, qui parfois euh, prend le contrôle et euh, ce qui est intéressant c'est qu'Arthas à Hotel il fait n'importe quoi, hein, vidéo sur Hotel sur the King, euh, Arthas fait n'importe quoi à Hotel pourquoi il est FK pendant qu'on euh, est à Ulduar euh, pour taper euh, pour taper euh, les, les gardiens, etc. Le mec, il est FK euh, il, il prend des décisions complètement ridicules. Il fait, du, il fait des, des non-sens complets. Il va à gauche pour finalement aller à droite, pour finalement ne pas bouger, pour finalement bouger mais dans le pire endroit. Enfin, il fait des choses complètement... Euh débile à, à Wotelka, le Roi Lich. Et euh, souvent, c'est pour arranger le scénario, mais c'est aussi parce que les scénaristes n'y ont même pas pensé. Et du coup, c'est de la merde. Ou vouloir écrire pour rien. Et donc, c'est de la merde. Globalement, ça n'a aucun sens. C'est complètement incohérent, le traitement du Roi Lich à, à Wotelka. Et, dans la vidéo sur, euh, sur Arthas et sur le potentiel avenir du Roi Lich, etc., qu'on avait faite avec Evanessor et dans d'autres vidéos sur Shadowlands, si vous avez regardé toute la playlist, euh, je vous avais évoqué le fait que Shadowlands pourrait être justement l'extension qui essayerait d'apporter un peu de cohérence au Roi Lich de Wotelka, notamment Arthas, enfin donc Arthas en expliquant que potentiellement, alors moi j'avais toujours parlé de Ner'Zul, qui en fait, il euh, y avait toujours un combat dans la tête entre Ner'Zul et Arthas, et que du coup, les moments où le Roi Lich fait un peu rien, ou n'importe quoi, c'est le moment justement où euh, Arthas reprend le contrôle, tout ça, tout ça, et en fait, ce qui est sous-entendu ici, c'est que euh, on sait qu'Arthas a résisté à l'influence du Geôlier. C'est d'ailleurs pour ça que dans la cinématique sur Arthas, vous voyez son âme en miettes, je le rappelle. Son âme étant miette, est en c'est parce que le geôlier s'est vengé sur Arthas, qu'il l'a trahi. Mais on voit que du coup, le geôlier a quand même eu suffisamment de contrôle pour pouvoir créer la forge des âmes. Donc ça sous-entend quoi Ça sous-entend que la forge des âmes n'était pas créée. Alors on sait qu'Icecrown est une création du Ner'zhul, le premier Wallish, mais la forge des âmes n'existait pas à l'époque. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas eu le temps de finir les travaux Ou est-ce que c'est parce que le Ner'zhul était celui qui résistait le mieux à l'influence du geôlier J'aurais tendance à prendre le, deux, le choix du deuxième, c'est pas parce que j'aime Ner'Zul, c'est que bah, on sent que lui, dans Warcraft 3, si on suit ses événements, il est clairement très très très très indépendantiste, donc c'est pour ça que je m'appuie là-dessus, mais ça peut être tout à fait les deux. Et au final, euh, après Ner'Zul eu beaucoup plus le temps pour faire les travaux d'Icecron que Arthas, bon ça c'est un autre débat. Euh, et au final, ce qui est intéressant, c'est que ça sous-entend que Arthas il a un comportement aussi débile à Wotelka, c'est parce qu'à certains moments il y a un conflit entre Arthas et le geôlier. Donc on rend plus cohérent au Hotelka Mais le problème c'est quoi C'est que c'est un sous-entendu. C'est très fortement sous-entendu puisque la forge des âmes c'est ça, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est sous-entendu, mais c'est pas proprement dit. Mais c'est quand même fortement sous-entendu. Donc on essaye quand même de gommer un peu les problèmes de Hotelka sans dire que Hotelka c'était de la merde parce que sinon tout le monde sort les fourches et dit c'est nul. Enfin, vous êtes des connards, je c'est de la merde. Donc... Pour le coup, ça j'aime bien ce que fait la Forge des âmes pour essayer d'expliquer les problèmes de Wotelka. Par contre, attention, hein, on se rappellera toujours que Légion a essayé d'expliquer les problèmes de Burning Crusade et que du coup, les gens ont dit « Ah non, non, mais il y a une explication, c'est ça, ça, ça, ça. » Non, non, non, non, il n'y avait pas d'explication et l'explication a été donnée dix ans après. C'est différent. <rire> hein, on, on les rappelle, hein, les Kill Jayden, oui, oui, c'était Kill Jaden derrière BC. <rire> pas à Burning Crusade, pas à Burning Crusade. Euh, du coup... Voilà pour cette, pour cette première vidéo, on va se regarder la deuxième, et je reviens après, donc je repasse dans les ombres. This... must not be... You... have betrayed your duty as Arbiter, and shall be bound forever more. Your madness... Has threatened the cycle of life and death entire. You could have sought another way, brother. Imagine what we could have accomplished together. Why, far What drove you to this end? You preserve that which is doomed. Cosmos divided will not survive. Alors, petite cinématique, donc elle est pas très longue, 1 minute 23, alors ce qui est bien c'est que là il y a les sous-titres français, donc j'ai pas besoin de traduire, mais on va revenir image par image, puis ensuite on, re on reparlera de certaines choses, l'objectif par contre, je préfère le dire tout de suite, l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire le bilan de Shadowlands, c'est pas parce qu'on a la cinématique de fin que Shadowlands est terminé. je rappelle qu'il y a une 9.2.5, je rappelle qu'il y a des chapitres qui ne sont pas encore disponibles pour l'histoire, notamment le procès de Sylvanas, tout ça, tout ça, donc... On attend avant de euh, juger définitivement euh, l'extension et autres. Nous, on attendra la 9.2.5 et d'avoir regardé un petit peu les nouveaux dialogues, etc., qui arriveront à la 9.2.5. Et là, avec Eva, on fera un bilan, justement, de l'extension, des choses, des promesses qui sont tenues ou qui ne sont pas tenues, etc. On a déjà une bonne idée maintenant qu'on a la fin, mais... Euh attendons d'avoir tous les éléments sous les yeux euh, sachant que moi-même j'ai pas encore fait ce combat là j'ai pas encore euh, vu parce qu'il y a probablement des interactions pendant le combat, on a vu la cinématique de début on a vu, là on vient de voir la cinématique de fin il euh, y a probablement des interactions que j'ai loupées pendant le combat et que je compte bien faire euh, en stream donc voilà pour ce qui est de, euh, du, de, du petit rappel il y aura bien une vidéo bilan mais c'est pas celle-ci, qu'on soit clair qu c'est très important, gardez-la en tête euh, du coup on commence par on voit justement la défaite du geôlier qui perd petit à petit son armure, tout ça, tout ça, donc qui sous-entend euh, notamment le casque, c'est pas rien, le casque, écho, roi, leash, tout ça, tout ça. Euh, donc il lui est en train de perdre son casque, donc ça rappelle justement... Euh... Ça, ça fait aussi beaucoup écho je trouve au début de la cinématique de Shadowlands où au final on arrache le casque à Bolvar. Euh, et euh, du coup, bah, Bolvar dit, euh, non, euh, tu ne sais pas ce que tu fais, blablabla. Voilà, donc ça doit pas être la fin, tout ça, tout ça. Et là, flashback Et là, c'est super important Flashback incroyable you Où on voit tous les éternels qui ont enfermé... C'est le moment, en fait, qui se passe il y a probablement des milliards d'années, ou des millions, mais probablement des milliards vu qu'on est, est sur une échelle vraiment cosmique où justement le geôlier a été enfermé par les autres éternels dans l'antre. Donc on voit qu'il reste... Il me fait rire, ça passe encore une fois pour... C'est encore une fois la plus, la... La plus vindicative, hein, évidemment. Donc vous avez trahi votre devoir d'arbitre, donc ça reconfirme, c'était déjà à la 9.1 ça, mais ça rappelle quand même que le geôlier était l'arbitre, « the arbiteur ». Et euh, vous avez trahi votre devoir d'arbitre et serait lié à jamais donc euh, on se sert quand même de, de lui de son essence d'arbitre pour pouvoir justement le continuer à faire le à écouler le cycle sauf que ce sera un arbitre dénué de tout de tout sentiment et de tout euh, toute le enfin donc juste de la logique pure la reine de l'hiver qui rappelle qu'il a perturbé le cycle de vie et de la mort, qui est le cycle naturel des choses et l'importance de sylvain C'est bien parce qu'elle rappelle aussi dans cette vidéo le rôle de Sylvarden en tant que boucle vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on voit en fait tous les éternels qui jugent le geôlier et qui vont le condamner à l'antre là où justement il va récupérer euh, il va récupérer ses, euh, toute la magie de la domination, etc, et il va devoir se libérer, ce qui est tout l'intrigue de Shadowlands. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a des interactions et du développement de personnages pour tous les éternels. Et Denatrius qui dit, vous auriez pu, vous auriez pu chercher euh, une autre voie, mon frère, qui est le seul qui humanise un peu le truc, mon frère Imaginez ce que nous aurions pu accomplir ensemble. Et il lui tend une main presque. Il lui tend une main en mode « Ensemble, on aurait pu faire des choses extraordinaires ». Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'au final, eh bien, euh, Dénatrius ici faut pas l'oublier, faut pas oublier quelque chose, Dénatrius, on se posait la question, on savait que Dénatrius avait fait partie euh, de... Euh, avait fait partie de ceux qui l'avaient enfermé, ça c'était clairement dit dans le pexing, mais le problème c'est qu'on savait pas, est-ce que ça faisait partie d'un plan plus global, on va dire, ou parce que Dénatrius est allié au geôlier, au final, l'enchant de Lance, donc on savait pas trop quand est-ce qu'au niveau chronologique, quand est-ce que Dénatrius avait choisi de rejoindre le geôlier, est-ce que c'était ça à l'époque Eh bien, il semblerait que non, puisque on aurait pu... Euh, on aurait pu trouver une voie, imaginez ce que nous aurions pu accomplir ensemble, ça sous-entend qu'ils ne bossaient pas ensemble avant, lorsqu'il a été euh, foutu dans l'antre, et que bah, derrière, plus tard, ils sont de nouveau rentrés en contact, et Denetrius a finalement choisi d'aider le, le joli à se libérer afin d'accomplir euh, quelque chose ensemble justement, s'ils avaient trouvé une autre voie. Donc ça c'est assez intéressant. Le problème, euh, ici, à mon sens, et on y reviendra après, peut-être que je m'avance un peu trop, on y reviendra après, mais Dénatrius, le souci, c'est que, encore une fois, en fait, cette euh, cinématique répond à quelque chose, mais elle ne répond pas de manière bien précise et bien détaillée, elle ne fait que nous reposer d'autres questions. Du coup, quand est-ce qu'ils se sont recontactés Comment ils se sont recontactés Qu'est-ce qui a changé aussi Ce sont tout ça le plus important, parce qu'on n'a pas les crimes du geôlier. on sait qu'il a fait quelque chose d'horribles, notamment vis-à-vis -vis des cachets, etc. Ça, c'est la 9.1 qui nous en parlait. Mais le problème, c'est que on ne sait pas ce qu'il a commis, on ne sait pas ce qu'il a fait comme crime. Alors peut-être qu'on aura des réponses ailleurs que dans la cinématique, mais il y a de grandes chances que non. Et au final, bah, Dénatrius, du coup, qui était contre lui avant Donc c'est la manière, en fait. Dénatrius, sur le fond, est d'accord, c'est la manière qu'il gêne. Et au final, la manière semble être plus... le plus lui correspondre vis-à-vis -vis de ce qu'il fait à Shadowlands, euh, donc euh, dans le jeu normal. Donc, c'est. Encore une fois, on se pose... ça pose aussi beaucoup de questions en fait. Euh... Ensuite, et là, c'est très drôle. Là, c'est très très drôle. Parce que c'est le Primus qui parle. C'est marrant parce que c'est la sous-titre français, mais du coup, garde le titre. C'est marrant ça. Le Primus qui dit Qu'est-ce qui vous a poussé à cette fin Tout ça, tout ça. Donc. Euh... Et ce qui est drôle c'est que le Primus n'a pas de modèle Et ça c'est très intéressant Le Primus n'a pas de modèle Et pourquoi Pourquoi en fait euh, Il n'a pas de modèle Il y a de très grandes chances que ce flashback il aurait dû sortir plus tôt dans l'extension, potentiellement même au début de Shadowlands. On aurait dû avoir directement des éléments de contexte concernant le geôlier qui ont finalement été retirés pour les, pour les poser plus tard. Parce que le Primus, au final, son modèle est arrivé très tardivement. Il est arrivé à 9 points, contrairement aux autres éternels. Il y a de grandes chances que ça, ce flashback, il était prévu pour la 9.0. Et spoiler. Donc ça, c'est une supposition. Mais le fait que le Primus n'apparaisse pas alors qu'on a, on a la présence de tous, ça sous-entend beaucoup de choses, à mon sens. C'est quasiment un aveu de ce truc-là était prévu avant. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que ce développement de personnage, bah, c'est ce qu'il aurait fallu au, au geôlier. Ce, ce flashback, il aurait fallu nous le montrer par le passé. Il, aurait, il aurait fallu nous le montrer avant. C'est, Ça aurait été plus clair du coup de le lien avec l'arbitre, ça aurait été plus clair et surtout ça aurait été plus, plus humanisant pour le personnage. On nous a dit attention le geôlier c'est un mec ultra vénère, méga vénère qui n'avait aucun développement et son développement il arrive quand il se termine. C'est la cinématique de fin du raid et on a enfin du développement sur le personnage. Mais c'est trop tard, c'est bien mais c'est trop tard. Et du coup ce flashback, qu'est-ce qui vous a poussé à cette fin ce qui est intéressant, par contre, aussi, c'est que la plupart disent Tu as mal fait. Enfin, euh, les deux disent Toi, tu as été contre nature. Toi, tu as été contre nature. Euh, toi, tu aurais pu. Euh, tu as. Denatrius qui prend sa part haute en mode Tu aurais dû euh, faire autrement, tout ça, tout ça, c'est pas bien. Et le Primus est le seul à chercher à comprendre. Pourquoi Parce qu'il y a toujours eu ce lien aussi entre le geôlier et... et, euh, et au final le Runomancien, ancien, hein. le geôlier et le Primus, toujours cette connexion. Alors il dit pas, le frère, il l'appelle par son prénom, mais c'est assez intéressant. Pourquoi Zoval, tu as fait ça enfin, C'est vraiment le seul qui a cette empathie envers le personnage. Et qu'est-ce qui vous a poussé à cette fin Et il répond... Voilà, vous préserver ce qui est condamné hein, ce qui euh, ce qui est voué euh, à disparaître. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a un cosmos divisé qui ne survivra pas à ce qui est à venir, je vais revenir après. Je pense que le flashback aurait dû être en deux parties. Première partie à 9.0, deuxième partie à la fin, on aurait eu une réponse aussi au niveau du flashback. Garder du mystère c'est tout à fait compréhensible, mais il faut nous présenter les choses. Et par exemple on aurait eu qu'un fragment du souvenir de l'arbitre, tout ça tout ça, et en fait on aurait eu le début. Vous préservez ce qui est condamné Boom, ça s'arrête là. En plus, littéralement, vous avez regardé cette coupure de mise en scène Il y, y a une coupure Alors, ici, bien sûr, c'est pour rappeler son identité derrière, on va y revenir après, voilà, pour faire le plan avec ça. Mais en fait, il y a une coupure mise en scène. Là, il est pris de haut. Et boom, Évolution du flashback avec une nouvelle scène. Tu coupes avant tu coupes avant ça, tu le mets dans la 9.0, le début de Shadowlands. Et à partir de là, c'est la fin, justement. C'est la ce de fin où tu reprends depuis le début. Et là, tu fais, voilà, en fait, ce qu'on vous avait mis au début. Vous avez la fin maintenant. Et comme ça, en plus, ils auraient pu, ils auraient pu mettre le primus cette fois, avec le vrai modèle en plus. Euh, du coup, je trouve ça vachement intéressant de... Mais le problème... C'est bien, c'est bien, c'est du développement de personnage. On attend ça depuis le début de Shadowlands. Le problème, c'est que ce développement, bah, il n'a pas été mis à cette époque. Et il y a de très grandes chances, vu que le Primus n'a pas de modèle, qu'il était prévu pour la 9.0. Mais il a été enlevé derrière. Et c'est vraiment dommage, parce que ce qu'on veut, enfin ce personnage en fait on essaye de nous le vendre parce que clairement là on voit qu'en fait le mec il a fait tout ça, c'était parce que il considère, c'est vraiment très Ner'zhul de Warcraft 3, s'il veut détruire tout, c'est pour pouvoir se libérer premièrement, hein, c'est ce que veut faire le geôlier parce que c'est vraiment, de toute façon le, le geôlier reprend complètement Ner'zhul en fait hein, dans l'idée de... de domination d'Arthas dans l'idée de, il, re... il retourne Arthas contre tout ce qu'il a fait, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur, sur la, la fin d'Anduin et Arthas et au final eh bien pour ce qui est euh, du geôlier, il reprend donc complètement l'archétype de Ner'Zhul, il redevient le suprême roi Lich, dev... c'est un roi Lich 2.0 aussi, on, on dit souvent qu'il est un Sargeras 2.0, là on voit littéralement son bannissement auprès des titans... <rire> les éternels, c'est littéralement euh, un, un Sargas 2.0, il est banni par son propre Panthéon, euh, parce qu'il a vu une vérité que les autres n'arrivent pas à voir, tout ça, tout ça, c'est très Sargas, c'est très Amon aussi, hein, d'Exel Naga Protos, hein, j'y reviendrai après. Mais euh, du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce développement, il aurait fallu le voir au début, au début de Shadowlands, pour humaniser le personnage. Mais non, non, faut tellement vendre le MMORPG, vous avez le méchant, il faut construire le méchant. Ouais, mais un méchant, il a besoin de développement, et ce développement-là, pour que justement on ait de l'empathie à l'égard du personnage, il fallait que ce développement il arrive avant, et là on aurait eu plus de développement. Et pareil, Nerzul à Warcraft 3, il veut se libérer, comme le geôlier et il veut détruire les forces cosmiques qui le manipulent, et il veut détruire et il veut euh, se, se battre contre des forces cosmiques qui sont plus dangereuses. Euh, il a, Azeroth, pour lui c'est que dalle, c'est surtout la Légion Ardente qui le menaçait Nerzul, Là l'idée, et ceux qui l'ont créé aussi, la Légion Ardente, là l'idée, lui veut se libérer euh, de l'antre, pour pouvoir réécrire ceux qui l'ont créé, les fondateurs, et parce qu'il y a une menace, supra, euh, il y a une supra-menace qui, euh, qui menace tout le monde, donc il veut euh, se servir de la mort pour pouvoir contrer cette supra-menace. Avec Ner'zhul et le Roi Lich, bah, vous aviez euh, la Légion ardente et les dieux très anciens, là pour le coup c'est, euh, parce que des War 3 il y avait les dieux très anciens, et du coup, bah... C'est un peu l'idée encore une fois, c'est vraiment Nerzul 2.0 le geôlier hein. sauf que, bah, Ner'zhul c'est pareil, on connaissait son histoire. Que ce soit Sargeras et Ner'zhul, les deux on connaissait leur histoire en fait. Nerzul par Warcraft 2, et Sargaras, bah on connaissait par aussi Warcraft 2, II, Warcraft 3, WoW, tout ça tout ça. On connaissait leur, euh, le développement, les titans ont eu du développement sur beaucoup d'années, ce qui n'est pas le cas du geôlier en fait. Donc en une extension il a fallu couvrir, je dirais, 15 ans de développement de Sargaras. Bah ouais, mais il faut le faire au début, pas maintenant. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu ce, cette coupure. Et derrière, derrière, derrière, donc un cosmos, ça je sais que ça va vous faire, euh, ça va beaucoup vous faire parler, un cosmos divisé ne survivra pas à la menace qui arrive, donc le but de cette cinématique c'est de conclure le chapitre Shadowlands et terminer le chapitre fléau tout simplement, donc entamé à Warcraft 3, repris à Wotelka, un peu réouvert à Légion et surtout, euh, bah réouvert à Shadowlands et terminé à Shadowlands donc tout en servant, puisque c'est un MMORPG donc il y aura de prochains patchs, de prochaines extensions tout ça tout ça, tout en ouvrant le chemin vers les prochaines extensions en, en s'ouvrant des portes ce qui est intéressant, premier point donc on voit le Zoval sous forme humaine, j'ai envie de dire, et qui redevient sous cette forme très étrange, qui est une espèce de forme d'automate qui nous prévient qu'il y a une grosse menace qui arrive. Euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est que juste après le... Ce qui nous a amené au Shadowlands, aux terres d'ombre, euh, donc en nombre terre c'est tout simplement la faille dans, euh, dans le ciel d'Azeroth, et eh bien elle se referme. Donc ça déjà, c'est ce que beaucoup de gens avaient eu du mal avec BFA. On a ouvert avec l'épée qui est enfoncée dans Azeroth et on se termine avec l'épée qui est toujours enfoncée dans Azeroth. Donc avec BFA, il y avait eu ce sentiment de non-accomplissement, on va dire. Certes, on a buté un dieu très ancien, mais au final... Bah, tout ce qui a lancé l'extension n'a pas eu de fin là pour le coup euh, la fin elle est présente hein, puisqu'on a tout simplement le ciel qui est refermé donc euh, l'extension se termine là dessus et le méchant ça aussi c'était un des trucs des devs euh, les... beaucoup je sais qu'il y en a qui vont être très déçus de la cinématique parce que ils s'attendaient à ce que la 10.0 ce soit un reboot total de haut etc etc de... premièrement vous n'écoutez pas les développeurs deuxièmement vous ne m'écoutez pas <rire> mais euh, les développeurs euh, avaient dit justement que voulait revenir parce que c'était une des grosses critiques qui avait été faite à bfa à l'encontre de bfa et même à d'autres extensions les joueurs veulent une enfin certains joueurs en tout cas c'était l'écho qu'ils avaient reçu voulait un méchant qui soit propre à une extension à l'ancienne façon au tel cas et façon souvent baissée alors que c'est pas vrai à baisser en plus mais façon vaut tel cas ou cataclysme avec au début vous avez la scématique qui vous parle de tel méchant tel méchant arrive et ça se termine avec tel méchant la différence donc en gros on veut on voulait enfin certains joueurs voulaient ça Finalement donc le joli a été vendu comme le grand méchant de Shadowlands et ça se terminerait comme... Ça se terminerait avec Shadowlands pour lui. Moi je m'attendais à ce qu'il soit pas tué parce que ça reste un éternel, mais au final non non non il va payer pour ses crimes, il va être, euh, il va être tué. Et le truc c'est qu'on le revoit donc sous sa forme, ça faut avoir fait un petit peu Zereth Mortis, il faut avoir joué en jeu. Le principe c'est que les éternels, tout comme les Titans etc ne sont que des constructes par des fondateurs. Donc en gros ce sont des gardiens, un petit peu j'ai envie de dire, hein. ce sont des gardiens, c'est comme les gardiens vis-à-vis -vis des titans en fait, sauf que là ce sont les gardiens des fondateurs, donc on, on les remet sous leur forme fonctionnelle véritablement, donc cette espèce de forme de robot qui est la version en gros euh, sans âme j'ai envie de dire, mauvais jeu de mots mais sans âme, déshumanisé, où on revient à ce qui est censé être l'éternel ici, ou un titan ou tout ça tout ça, donc quand il, il reprend sa forme... Euh, sa forme de prototype en gros, quoi. Parce qu'on affronte les versions prototypes et là on affronte la, la version finale. Et la version finale, quand elle meurt, redevient ce principe de euh, machine. Donc c'est une machine sans l'âme qu'on a accordé d'éternel. Donc ça c'est intéressant pour le coup. Euh, alors j'en profite par euh, débunker direct pour ceux qui diront Ah ouais, ben, en plus il s'appelle Les Éternels. J'ai vu le film Les Éternels, ça, ça semble vachement être euh, inspiré du film. Je rappelle que le développement de Shadowlands s'est fait avant la sortie du film et que même Zerat Morty s'est fait pendant euh, la, la finalité du film. Donc, ça c'était prévu avant. C'est un heureux hasard qu'il y ait euh, le, le film Les Éternels qui sorte en parallèle. Le truc c'est juste que Les Éternels c'est un film qui est inspiré d'un comics et pour le coup, clairement, on reprend le délire de, de, des comics, ça c'est clair, ça c'est clair et net, ce qui va plaire ou ne pas plaire d'ailleurs. Mais euh, par contre, attention, pas de parallèle avec le film, puisque bah, ils sont vraiment sortis en... quasiment en même temps, donc c'est pas, pas le cas, c'est vraiment surtout une reprise du film, et pas de bol pour eux, donc ils vont en prendre plein la gueule, mais euh, le film, est... donc on pourrait se dire qu'ils ont complètement plagié le film, alors qu'en fait c'est surtout une reprise des comics. Pour les éternels et pas de bol, parce qu'en fait, ce truc là ça pourrait marcher avec les titans, avec les, les, les seigneurs du vide, tout ça, tout ça. Mais là, c'est les éternels. Ils ont dommage, aurait fallu trouver peut-être un autre nom, mais d'un autre côté, pour la mort, les éternels, c'était pas bête. Ou les, je sais pas, les, les fossoyeurs aurait pu être un nom, <rire> un nom rigolo pour le domaine de la mort. Ils avaient dit de donner les éternels. Bon, bah après, c'est bien fait aussi pour eux. Il avait qu'à trouver un nom un peu plus original. Euh, du coup. On a euh, la finalité, la conclusion, tout ça, tout ça, ça, ça est, euh, tout est bien qui finit bien. Mais d'un autre côté, il nous parle d'une super menace. Euh, le cosmos, un cosmos divisé ne survivra pas à ce qui est à venir. Un cosmos divisé, c'est tout simplement les forces cosmiques qui se foutent sur la gueule. Lui, ce qu'il voulait faire, le geôlier, c'était faire en sorte que la mort domine toutes les forces cosmiques, d'où la domination, domine toutes les forces cosmiques, afin que toutes les forces cosmiques soient unies sous l'égide de la mort qui aurait été la force cosmique dominante, mais il aurait rassemblé toutes les énergies, toute la puissance de toutes les forces cosmiques pour pouvoir affronter une supramenace. Alors, quelle menace Je sais que beaucoup vont parler du vide, mais en fait, le vide fait partie des forces cosmiques qui sont désunies. Donc, il aurait voulu unir toutes les forces cosmiques, notamment le vide. Donc, ça sous-entend que c'est une menace extérieure aux forces cosmiques, aussi forces cosmiques. Je rappelle, la vie, la mort, la lumière, le vide et euh, l'ordre et le désordre. Donc les démons face aux titans donc le truc c'est que il voulait intégrer toutes ces forces cosmiques les six forces cosmiques pour repousser une autre menace donc quelle autre menace pourrait euh, être justement alors c'est une fin très ouverte ça peut être plein de choses là clairement c'est on a ouvert une porte on la récupérera plus tard ça peut partir dans tous les sens ça peut être euh, tout simplement premier point la menace par rapport au contexte actuel avec Zereth Mortis, ça semble être les dévoreurs. Il y a des quêtes qui sous-entendent... Enfin, il y a des quêtes, c'est même pas sous-entendu, c'est dit explicitement que euh, les dévoreurs sont limite une menace plus grande que celle du geôlier Donc quand on te sort un truc comme ça, déjà c'est complètement con parce que ça, ça réduit l'influence du Joli alors que le Geôlier n'est pas encore battu, mais euh, ça te rappelle que cette menace est monstrueuse et que... Euh, D'ailleurs, c'est juge des Ergues, hein, soyons honnêtes, hein, c'est hein, des Ergues. C'est des Ergues... Euh, un... Visuellement différent. C'est un mélange entre les ergues primordiaux et les ergues de l'essai. Euh, les, les <rire> dans leur rôle, dans leur, euh, dans leur construction, dans leur euh, organigramme, dans tout, c'est les ergues. Et ça, ça m'énerve <rire> particulièrement. Mais euh, du coup, le geôlier. Euh, parle d'une menace encore plus grande. Donc, quand on est dans le contexte de Zeret Mortis et de la 9.2, bah, c'est vrai qu'on a tout de suite envie de penser aux dévoreurs. Si vous ne suivez que des cinématiques pour le lore, bah, vous ne savez pas ce que sont les dévoreurs. Donc, c'est aussi pour ça que le jeu est important. Les dévoreurs, euh, moi je suis pas très fan du concept parce que c'est vraiment. Euh enfin les dévoreurs qui affrontent les gardiens, les protecteurs, les premiers-nés, euh, c'est les airs contre les protos quoi, hein. donc euh, si je veux suivre ça, bah, je vais dans le lore de StarCraft. <rire> mais, euh, mais après qu'on soit clair, hein, les titans c'était déjà les, les Xel'Naga, hein. c'est pas, pas penser que c'est que Zereth Mortis, tout ça tout ça, que c'est nouveau avec Shadowlands, euh, les titans c'était déjà pas très intéressant, et c'était déjà des Xel'Naga hein, sur le papier. Mais bon, continuons, donc la future menace pourrait être, premier candidat je pense, bah, les dévoreurs. Deuxième menace, eh ouais j'ai suivi StarCraft, euh, bah, un fondateur en fait, puis j'ai suivi Warcraft aussi, un fondateur qui se serait retourné contre son propre Panthéon, qui aurait détruit les autres fondateurs, ou qui les aurait foutus en stase, et qui finalement se, re, se retournerait contre toute la création en considérant que la création est mauvaise, Amon, Sargeras, le geôlier, encore une fois, avec un... Euh, un, mec de, fin, un fondateur qui se retournerait contre sa propre création et que euh, divisé, bah, les forces cosmiques ne pourraient pas affronter ce fondateur c'est mon deuxième choix c'est mon deuxième candidat euh, fondateur Directement les créateurs, hein. c'est quelque chose qui a déjà été vu dans Starcraft, dans Warcraft, euh, même dans Diablo, au final avec Diablo euh, Tatamet, euh, Diablo 3, tout, tout ça, même si c'est un peu différent avec Diablo, et euh, puisque c'est deux forces pour Diablo, donc c'est pas tout à fait pareil. Et derrière, bien sûr, ça pourrait être un autre candidat qu'on n'a pas vu venir, hein, puisqu'il serait même pas vu venir par les propres scénaristes qu'ils auraient créé par la suite, ça pourrait être un autre candidat. Maintenant, j'ai du mal à imaginer que ce soit une force propre aux, aux forces cosmiques actuelles, et ce qui est marrant, c'est que euh, on n'a déjà pas vu les seigneurs du vide, mais les seigneurs du vide, déjà, euh, sont complètement euh, <rire> minimisés, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose qui était déjà. Je sais que beaucoup se gueulent en mode Ah hein, ouais, mais. Ces du vide, on nous les avait vendus comme les méchants suprêmes, tout ça, tout ça, c'était logique. Et c'est aussi pour ça que je vous en ai parle souvent en stream ou en vidéo. Euh, faire attention, prendre un peu de recul parfois sur euh, ce qui est dit, parce que euh, il est évident et c'est pas parce que leur part en couille quoi que ce soit, c'est avec n'importe quelle histoire. Euh, quand on vous dit euh, ce perso il est trop trop trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, fort avec plein de superlatifs, il euh, y a forcément à un moment donné où il va échouer, en fait. <rire> Donc, il euh, faut toujours prendre du recul sur ce qui vous est dit à ce niveau-là. Euh, du coup. Le... Est-ce que cette menace arrivera sur la prochaine extension puisque c'est la supra menace tout ça tout ça non il y a de grandes chances que cette supra menace arrive dans enfin ce soit une porte qui soit ouverte et qui sera récupérée dans plusieurs extensions Vous allez me dire tu t'appuies sur quoi alors déjà je pourrais m'appuyer sur l'annonce de la prochaine extension où on nous parle d'un retour sur Azeroth donc il y a de grandes chances qu'on ferme la page un peu cosmique pour pouvoir revenir sur nos petits trucs. Alors bien sûr, il y aura probablement une menace divine qui va quand même arriver. Hein. C'est le... toute l'histoire de World of Warcraft. Hein. Chaque année, il y, a un... il y a une force divine qui débarque et qui... qui casse la gueule et auquel il faut casser la gueule. Mais euh, World of Warcraft essaye d'alterner entre... Wow, cosmique avec des, des voyages... Et revenir sur quelque chose de plus terre à terre quand même euh, c'est le cas avec légion où vous partez sur argus vous retournez sur bfa où c'est vraiment tranquille un peu plus euh, on redécouvre des choses euh, de notre monde avec des royaumes plus connus des royaumes on va dire le côté un peu plus heroic fantasy et on retourne après sur, sur un côté plus sf pour finalement retourner un peu plus sur un truc de rue fantasy. c'est un cycle comme ça tout le temps hein. euh, warcraft vanilla vous avez déjà vos forces cosmiques hein, vos, vos, vos, vos dieux vos divinités ce que vous pétez euh, à droite à gauche mais il y a ce côté héroïque fantasy parce que bah, on est un petit aventurier blablabla. Bla bla bla. Burning Crusade, vous prenez la porte des étoiles pour pouvoir aller sur un autre monde. Donc là, on passe sur le cosmique. On retourne sur euh, le Northrend, donc quelque chose qu'on connaît un peu plus vis-à-vis -vis de Warcraft 3, tout ça, tout ça. En, ensuite, c'est Cataclysm, donc c'est le monde, ok, mais on va dans d'autres poches dimensionnelles. Et on est euh, confronté à une grosse force cosmique quand même. Euh, derrière, on a Mop, qui est beaucoup plus terre-à-terre, -terre, tout ça, tout ça. Et pourtant, on affronte... Euh, un... <rire> Les, les chats hein, sont quand même des forces cosmiques, mais euh, pas de souci, Et, et les chaînes qui est un dieu littéralement. Et derrière, on va ensuite faire de nouveau la porte des étoiles. On va en drainer, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça enchaîne sur Légion. Là pour le coup, ils avaient vraiment enchaîné les deux en mode supra force cosmique, puisqu'on voyage ensuite complètement loin. Donc à part là, globalement, ça fait souvent une extension cosmique, une extension. Euh Terre à terre, une extension cosmique, une extension terre à terre. Par contre, dans toutes les extensions, il y a toujours des menaces divines qu'on explose. Hein. Tous ceux qui disent, oui, moi je retourne à Vanilla, simple aventurier, simple aventurier qui tue Ktoon, bien sûr. Un dieu très ancien avec euh, sa fronde façon Thierry. Donc euh, non. Euh, à côté de ça, ce qui est important, donc pour moi, il suffit de voir un peu le développement. Par exemple, bah, les seigneurs du vide, on les a toujours pas vus alors qu'ils étaient tis à Légion. Euh, donc on les a toujours pas vus. Donc, pourtant, on aurait pu se dire, bah, ça va être dans la prochaine extension. Bah non. Et euh, tous ceux qui vous disent, bah oui, la prochaine extension, c'est l'ombre. Alors, enfin, euh, c'est le vide, pardon. Un jour, ça arrivera, peut-être, oui. Mais euh, on les attend toujours. Les... <rire> Donc, au final, les seigneurs du vide, euh, ils avaient été évoqués, et on les a pas, on les a toujours pas vus. Euh, c'est pareil. Sargeras, bah, on le connaît depuis Warcraft 2, et il a fallu attendre Légion pour le voir débarquer. Donc euh... Alors vous allez me dire il est venu un peu dans par là par là Oui mais c'était plus ses lieutenants que lui même Donc euh, faut pas penser que parce que ça y est on vous parle d'une menace tout de suite Elle va arriver Suffit de prendre tous les exemples de la franchise Les titans pareil les titans on vous en parle dans Warcraft 3 dans le manuel Et ensuite on vous en parle à Uldaman qui était même pas une extension Enfin qui était même pas un, un raid et qui était même pas un donjon euh, fin de niveau Et qui était quand même super important dans l'intrigue de Vanilla Finalement dans les contenus additionnels on s'en fout Euh... Burning Crusade, on vous parle plus des titans, et finalement, à Wotelka, on vous parle à fond des titans, alors que ça n'était même pas le propos de l'extension et que c'est complètement une parenthèse qui n'a rien à foutre là. Et derrière, bah, euh, on n'a plus de nouvelles. <rire> à Cataclysme, pas de nouvelles. Euh, Mop, on a un peu de nouvelles, puisqu'on vous parle de Tool et d'Hircharage. Puis ensuite, plus de nouvelles jusqu'à Légion. Donc, il euh, y a des moments comme ça, justement, où y a des... ça se fait par petites touches. Ça se fait par petites touches, donc euh, dans le temps. Donc, il y a de grandes chances que ce soit la même chose et que la prochaine extension n'ait rien à voir euh, avec euh, avec ça, qu'on soit beaucoup plus sur un retour terre à terre. C'est c'est pas du 100 bien sûr. Je me dis, me dis pas c'est si sûr ça va arriver, mais il y a de très grandes chances que ce soit comme ça. D'ailleurs, euh, j'en je, profite aussi, mais j'avais évoqué que la fin de la neuve, fin de, de Shadowlands, on retournerait en Icecrown tout ça. On n'y retourne pas dans le combat moi j'avais je pensais vraiment que dans le combat on y allait mais au final c'est dans toutes les cinématiques où on retourne avec la forge des âmes aussi on revient à l'intérieur d'icecron donc ça va je m'étais pas complètement gouré euh, à ce niveau là sur mes calls ça va, je me suis... il y a eu des calls sur lesquels je me suis raté avec Shadowlands on fera le bilan ensuite de mes propres calls mais euh, bolvar bah, hein, là c'est le gros fail call hein, bolvar bah, mais euh, la plupart sinon je suis assez content je me suis pas complètement euh, trompé à ce niveau là euh, du coup donc comme je disais, euh, cette cinématique, est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas Je pense qu'elle est satisfaisante. Euh... Et encore une fois, la fin de Shadowlands, bah, si vous écoutez les devs, c'était sûr qu'il n'y aurait pas de 10.0 avec euh, le monde est reboot, tout ça, tout ça, le joli va gagner. Ils ont littéralement dit au début qu'il fallait un méchant qui se finirait à la fin de l'extension. Moi je ne m'attendais pas à ce qu'il meure par contre, mais au final, bon, bah, il est mort. Et... C'était évident. Peut-être que cette cinématique va décevoir ceux qui s'étaient fait un plan sur la comète en mode, oui, finalement, la destruction, tout ça, tout ça, du monde. Ben non, non, non. Si vous voulez que le jeu il se termine et que ça finisse mal, prenez une batte et vous détruisez votre PC, il euh, n'y aura plus de World of Warcraft. Oui, vous ne pourrez plus y jouer. Donc le, le jeu lui aura gagné. Voilà, vous aurez votre fin si vous voulez. Mais euh, donc, à côté de ça, donc, ce qui est, ce qui est, elle est satisfaisante, cette cinématique, parce qu'elle euh, répond, en fait, au elle finit, Justement on a enfin du développement sur le geôlier donc ça dessus c'est satisfaisant on attendait du développement sur le geôlier La fin bah, répond à son enjeu principal qui était quand même l'ouverture justement avec le casque arraché par, euh, par Sylvanas donc là dessus ça y répond clairement on a plus d'éléments, donc euh, on a aussi le, des motivations, en dehors de son développement où on voit son flashback, on a aussi ses motivations, donc ils faisait tout ça pour contrer une supra menace, ça rappelle beaucoup Sargaras encore une fois, ça rappelle beaucoup euh, Illidan, ça rappelle Nerzul encore une fois aussi. Donc, pour essayer d'humaniser un peu le personnage. Donc, à ce niveau-là, elle est satisfaisante. Attention maintenant, je ne suis pas en train de dire c'est trop bien, c'est machin, tout ça. Le problème, comme je l'ai dit précédemment, ça, euh, le flashback, il aurait dû arriver bien plus tôt. Le développement du personnage aurait dû arriver bien plus tôt. Euh, je suis désolé, mais je ne peux pas avoir d'empathie sur un personnage euh, qui n'a pas eu de développement, en fait, hein, jusqu'à maintenant. Et il ne faut pas oublier que pendant tout Shadowlands, il nous sort des phrases complètement bateau euh, de « je vais tout détruire, je vais tout péter, euh, vous êtes que rien, machin, machin ». À un moment donné ou si je veux avoir de l'empathie pour le personnage il faut qu'on me développe même si pas grand chose il faut qu'on nous dissémine par les patchs un peu d'humanité sur le perso pour qu'on se dise ok il a l'air de et le mec il arrive et on veut essayer de récupérer genre un sargeras qui a eu 15 ans de licence de développement ah Non, en une, en une extension ça suffira pas en fait hein. et encore une fois même avec même s'ils avaient fait ça bien avec le flashback début ça aurait peut-être pas été suffisant mais Flashback au début, un peu de trucs. Enfin, ce qui est quand même terrible, c'est que le, le, le moment le plus humanisant pour le personnage, il n'est même pas en jeu. Il n'est même pas en thématique. Il est dans l'univers étendu. Il est dans Contes et légendes d'Azeroth, où on a un dialogue entre le Geôlier et Vereza Windrunner, donc la sœur de, de Sylvanas, course avant. Et au final, eh bien ce dialogue-là est probablement celui qui humanise le plus le Geôlier. Et ce qu'on n'a pas arrêté de dire en stream avec Eva, c'est que ça, ça aurait dû être en jeu. On aurait dû à peut-être on remplace vereza par sylvanas en jeu mais le même type de dialogue en jeu alors ça aurait fait doublon mais c'est pas grave l'univers étendu il est pas là pour être indispensable donc il aurait mieux fallu que ça fasse doublon parce que ça aurait humanisé le personnage 9.0 t'as le flashback 9 t'as ce, ce dialogue entre le geôlier et sylvanas et 9.2 boum tu as la résolution où il dit bah voilà c'était la menace qui arrive moi j'ai toujours voulu me battre contre ça là ça aurait été plus logique Maintenant, le développement du personnage en soi, lui, est cohérent. Je veux dire, on va comparer. Moi, j'ai déjà commencé à comparer avec Deathwing et, et, et Arthas pour Cataclysme et Wotelka avec un méchant qui arrive et qui se termine. Arthas, comme je l'ai dit, c'est complètement incohérent à Wotelka. Euh, Deathwing, c'est incohérent à, à Cataclysme aussi. L'âme des dragons, tout ça, tout ça, pour pouvoir battre Deathwing. C'est complètement incohérent aussi. Mais. Par contre, enfin, mais Deathwing lui avait du développement qui suivait la logique du personnage par rapport à ce qu'il faisait avant. Bon, il était plus subtil avant, mais c'est pas incohérent. Il est juste devenu plus subtil en fait. Il était subtil avant, pour... c'était complètement dans... dommage dans son traitement, mais pour le coup, c'est pas incohérent. Ce qui est incohérent avec Deswing, c'est plus la résolution, comment on bat Deswing Ça, pour le coup, comment on bat le joaillier, c'est fait à Zeret Mortis. Ils en ont conscience que le joaillier est trop puissant et peut les dominer comme dans la cinématique de fin de la 9.1. Donc, ça, Zeret Mortis y répond. Donc, à ce niveau-là, on peut dire ce qu'on veut. Le jeu... Eu un traitement cohérent. Euh, le problème, c'est plus que parfois il y a du c'est fait au forceps en mode euh, voilà. En fait, tout ce que vous connaissez de voir 3 et tout, bah en fait, c'est le Geôlier, la création du Religion, tout ça. Bah, en fait, c'est lui, euh, la Légion Ardente, tout ça. Bah, en fait, c'était lui qui était derrière tout ça. Ça, clairement, ça manque de, de subtilité, même si le traitement du Geôlier en lui-même est cohérent. Mais il y a encore plein de zones d'ombre, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on en aura Il y a des chances qu'on n'en ait pas euh, pour pas pour toutes, en tout cas. Donc, il y a des choses. On manque de réponses, on manque d'informations, ça c'est clair, mais lui en lui-même, ça passe, on va dire, ça passe. C'est pas superbe, c'est pas incroyable, c'est pas fou, c'est clairement du Sargaras 2.0, c'est clairement du Nerzul 2.0, c'est clairement du Hamon 2.0, mais au moins dans son traitement il est cohérent. Maintenant ce que je trouve dommage un petit peu entre Shadowlands, et on en reviendra, donc là j'anticipe un peu la vidéo sur le bilan, mais là où je, je reviendrai c'est en fait que le problème du geôlier c'est pas le fond, c'est plus la forme, je dirais, qui est le problème. Bon, le fond est pas terrible, hein, qu'on soit clair, mais le fond n'a pas d'incohérence, c'est plus la forme, ou c'est pas des incohérences, mais c'est des gros problèmes, il y a trop d'inconnus, en fait. C'est un texte à trous, euh, le perso, quoi, donc, euh, et on n'aime pas les textes à trous. <rire> donc, euh, c'est chiant. Donc, ça, à ce niveau-là, il est, il, est, il est décevant, il est clairement décevant, mais en soi, la cinématique, elle, est satisfaisante, parce qu'elle répond, en tout cas, à une partie de ses intrigues. Maintenant, clairement... C'est le minimum quoi. C'était le minimum syndical donc elle est pas extraordinaire cette cinématique. Je suis pas en mode waouh c'est trop bien. C'est ok. Elle est ok parce que euh, c'est des choses qui auraient dû venir. Bon là je me répète mais c'est des choses qui auraient dû venir avant et on a euh, on a clairement des éléments qui nous manquent. Alors bien sûr la cinématique peut pas vous donner toutes les réponses et encore une fois il y aura plein de choses qui seront en jeu avec des discussions etc entre les personnages. D'ailleurs j'en profite pour répondre euh, à ceux qui s'inquiétaient par rapport au... Jaina énormément de lignes. En tout cas elle a beaucoup de dialogues vis-à-vis euh, -vis, euh, de d'Arthas, tout ça, tout ça, donc euh, ça c'est ce, qu ce que j'avais évoqué, j'étais pas sûr, mais effectivement il y a des dialogues euh, là-dessus vis-à-vis d'Arthas, donc il y en aura aussi vis-à-vis -vis du Geolier, peut-être des, des lignes des Éternels, le Primus, tout ça, tout ça, pareil, qui développeront un petit peu, mais clairement il faut attendre la 9.2 pour avoir du développement, c'est quand même très très long, donc là-dessus c'est assez relou. Donc j'espère, voilà, je vais m'arrêter là, je pense qu'il y a forcément des points que j'ai oubliés parce que j'ai essayé de tout faire vite, mais euh, donc je les mettrai probablement en commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions, je rappelle que Shadowlands n'est pas encore terminé, il y a le jugement de Sylvanas, peut-être qu'on aura d'autres cinématiques à ce moment-là, il y a la 9.2.5 qui rajoutera probablement des petits trucs et qui servira de passerelle vers la prochaine extension. En attendant, voilà, merci à tous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus Salut <rire> Salut Oui, je... quand j'active ce... ce modificateur de voix, je trouve ça euh, toujours rigolo. Comment ça, c'est pas ma vraie voix Si, c'est ma voix naturelle, je suis un démon N'hésite pas à suivre mes doigts Facebook, Twitter, Youtube, tout ça, tout ça On se dit plein de bisous Toute la playlist Shadowlands est disponible, n'hésitez hein, pas aussi à la re-regarder, ça peut être rigolo Par rapport à ce que j'ai pu dire Bisous